Voilà, comme d'habitude, on écoute Ciglo 21. Et là, ce qu'on voit, c'est Yel ça. C'est là où on va aller dormir ce soir au camping. Une petite journée de repos, Même si on aura d'aller aujourd'hui. C'est pas facile. Voilà. On commence à la descente. Ça va lâcher un peu pour les jambes. Je que je fais une petite pause. Euh, boisson, de l'eau quoi. Et de la petite bière La petite bière Ça arrive. Ça arrive. On y est presque, on y est presque. Il reste combien quoi y 17 de julio que nos animan que gritemos bueno, bien